Bonjour à tous, nous sommes le 24 octobre 2021. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous euh, quelque chose qui se produit dans notre vie et d'une manière assez importante, c'est l'inflation et même... Euh euh, Jack aussi a parlé d'hyperinflation. Je ne sais pas si on va en arriver là, euh, mais on le constate un peu partout que l'inflation est présente et surtout sur les produits de base. Euh, ben au niveau de l'agriculture, on le voit très très bien au niveau du panier d'épicerie que ça commence à se sentir. Mais euh, j'aimerais regarder avec vous aussi un autre aspect de cette fameuse inflation qui a été causée directement par l'injection monétaire de la part des banques centrales. On sait très très bien que c'est une influence majeure et euh, la Fed disait que c'était une inflation temporaire. Là, on, on est à la fin de 2021, on constate que ce n'est pas temporaire du tout, contrairement à ce que la Fed avait dit. Mais euh, Ce que je dis souvent en ironie, vous auriez dû me le demander, je vous l'aurais dit. Dans le fond, c'est le simple bon sens lorsqu'on a vu que la Fed a commencé à injecter de manière massive il y a un an et ennemi maintenant, euh, de l'argent gratuitement créé à partir de rien dans le marché, ben, on a constaté une inflation là, et euh, je pense que tout le monde le savait, sauf la Fed, la Fed qui disait que c'était euh, temporaire, qu'on n'aurait pas une inflation permanente, mais Écoutez, vous avez un système fermé et vous euh, injectez des capitaux dans ce système fermé-là pour maintenir artificiellement une économie. C'est officiel qui est le, ce qui en, devait en découler. Euh, c'est de l'inflation et c'est ce qu'on constate un peu partout. Euh, ensuite, on va aller voir pour terminer aussi l'or et l'argent parce que ça fait partie aussi de la vidéo d'aujourd'hui. Là, je voudrais savoir où on en est au niveau de l'or et de l'argent qui fait partie des métaux. Et euh, euh, en premier lieu, on va aller voir les métaux, là, voir ce que ce que ça représente euh, euh, au niveau de l'économie, l'économie euh, autant l'économie euh, du solide, là, bon, euh, la, des bâtiments, tout ça, et en plus l'économie technologique, parce que dans le fond, on continue euh, cette vague d'économie technologique au niveau mondial et ça va se poursuivre. Euh, et au niveau de ce qui se passe, au niveau de, euh, des vaccins, tout ça, euh, euh, on constate euh, sur la planète, euh, ça ne vient pas de moi, je, comme je vous dis, je ne prends pas pas de temps pour vous en parler. Allez faire vos propres recherches. On constate qu'il commence à y avoir beaucoup de failles dans la vaccination. On dit que la vaccination ne va pas euh, comme prévu parce que, dans le fond, les doses ne suffisent pas. Souvent, on, ici au Québec, on a commencé la troisième dose. Quelques personnes âgées se, euh, se sentent un peu flouées par le promesse qu'on leur avait fait de deux doses. Tout était beau. et euh, En tout cas, on commence à avoir des conséquences de ça. Et il y a beaucoup aussi de conséquences, des myocardites, euh, en tout cas, peu importe les conséquences, là, on, on le constate et on dit souvent que c'est des coïncidences. En tout cas, peu importe. Et la nouvelle qui vient d'arriver hier ou avant-hier, c'est Doug Ford, euh, en Ontario, le premier ministre, qui a dit que les mesures, euh, autant au niveau de la ben, vaccination, contrôle des vaccins, c'est-à-dire la passe sanitaire au niveau de de sanitaire, Il a parlé aussi de, de, du masque, tout ça, ça serait enlevé en mars 2022. Mais comme les politiciens, par définition, en tout cas depuis un an et demi, sont menteurs, c'est pour moi qui le dit, on a constaté ce qu'ils nous ont fait comme promesse, surtout ici M. Legault, euh, c'est rétracté souvent de ces... Promesse. Donc, est-ce que on peut croire un politicien comme Doug Ford? Je pense qu'il est sincère, mais il a dit, il s'est laissé une porte de sortie en disant que si c'est pas comme prévu, les plans sont pas comme prévu, eh bien, on va se rétracter. Mais dans la réalité, si vous regardez les, les statistiques, les statistiques de l'INSPQ, vous voyez très, très bien que la quatrième vague, c'est une mini-vaguette qu'on a absolument, au niveau des cas, au niveau de... faudrait vraiment être un imbécile pour croire qu'on est encore dans un, un terrible dynamique de COVID. On est à la fin de cet épisode-là, de cette crise-là qui a été alimentée par la peur de la part des gouvernements. Mais maintenant, on se retrouve à la fin. Et quelle décision est-ce qu'on va prendre? On va voir si les politiciens vont continuer à mentir, parce qu'en en France, en, en plusieurs endroits, euh, euh, on ne lâche pas le morceau. Les élections s'en viennent, faut pas oublier que euh, les, les élections sénatoriales s'en viennent au niveau des États-Unis en 2022. Et Trump euh, vient de partir sa nouvelle plateforme, là, True Social, je crois que ça s'appelle. Euh, il a levé des fonds, euh, Peut-être si on a le temps, on ira voir ça rapidement avec un IPO là, euh, à la bourse. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de capital qui est rentré pour cette nouvelle plateforme qui veut compétitionner directement les médias sociaux qui ont euh, qui ont bribé le droit de parole à plusieurs personnes. Donc, euh, ça, ça s'en vient. Et euh, au niveau de l'IPO, de ce qui a été émis à, à la bourse, de la nouvelle action, c'est une réussite totale, en tout cas de ce qu'on se constate maintenant, on va voir avec le temps mais c'est des nouveaux phénomènes et euh, Facebook ici parle de changer de nom, c'est ce que j'ai vu, parce que Facebook euh, se retrouve vraiment dans l'eau chaude en ce moment euh, et euh, Zuckerberg essaie de défendre son entreprise mais en tout cas, c'est difficile pour eux et heureusement, faut il faut qu'il y ait d'autres médias sociaux qui percent. Je parle pas simplement des petits médias sociaux parce qu'il y en a des tonnes, mais des médias sociaux qui, pu qui peuvent s'imposer d'une manière assez forte pour euh, amener une saine compétition à ces médias sociaux. là euh, C'est les médias sociaux qui prédominent et qui censurent euh, qui ils veulent. Donc, euh, euh, on est, on en est là maintenant. Euh, Est-ce que les promesses vont être tenues? Legault, euh, ici, a dit que, aussi c'est en 2022, début 2022, mais euh, il, il voudrait piquer euh, les enfants de 5 à 11 ans, quelque chose qui n'a absolument pas de bon sens parce que les enfants n'ont aucune conséquence ou presque aucune conséquence. Un de la COVID, c'est des personnes âgées qui euh, sont à risque euh, et euh, une personne âgée qui ne veut pas être en contact avec ses petits-enfants, de peur d'attraper la COVID, c'est terrible, mon petit avant on avait entendu une chanteuse qui avait dit ça, Eh bien moi j'ai 62 ans, j'ai des petits-enfants et aucun problème avec ça. Donc pour moi, euh, c'est ça. On verra avec l'avenir qu'est-ce qui va arriver, si les promesses vont être tenues, mais on va continuer notre étude. Ici, on, comme je vous disais, on va aller voir euh, dans un premier temps l'inflation et quelle quelque chose qui est directement lié à l'inflation, eh bien, c'est le prix des métaux un peu partout sur euh, la planète, on constate euh, une montée du prix des métaux. Et ça, j'ai vu ça, sur, euh, j'ai trouvé ce, cet article-là que j'ai posté sur mon site. Euh, maintenant, je poste euh, tous les articles que je vous présente euh, sur mon site euh, euh, boursetechnique.com et goldballmarket.ca. Donc, euh, c'est un, un tableau que j'ai trou trouvé vraiment bien, parce que moi, de formation, je suis un technicien en métallurgie. Euh, j'ai ensuite suivi euh, un certificat universitaire en informatique, mais ma base, c'est vraiment technicien en métallurgie, donc je m'intéresse beaucoup encore aujourd'hui, euh, étant à la retraite de Rio Tento, là où j'ai passé ma carrière, euh, au métaux. Euh, donc, euh, euh, les, les métaux, c'est la base de notre société industrielle. On a aussi les semi-conducteurs, comme vous le savez, ben le silicium, euh, d'autres métaux rares aussi qui font partie de, qui composent directement nos téléphones cellulaires, nos appareils intelligents, peu importe euh, de quelle manière là, que nos appareils intelligents. Euh, on parle de... Tout ce qui est objet connecté, ben, tout ça con, est composé de beaucoup, beaucoup de métaux et de cuivre, mais aussi de métaux rares, euh, quelques-uns, les panneaux solaires, d'argent. Donc, euh, c'est un peu un graphique qui nous montre comment euh, je pourrais peut-être le grossir un peu. Petit peu comme ça ici. Donc, euh, c'est un peu un, graphi euh, un graphique qui nous montre euh, la production mondiale des métaux. Il faut comprendre que lorsqu'on bon, étudie en métallurgie, euh, c'est la première chose qu'on nous apprend que les métaux euh, qui se retrouvent euh, à, à, naturellement, euh, qu'on trouve directement dans la nature à l'état pur, euh, sont très très rares. Euh, ben, le cuivre, on peut en trouver un peu, le cuivre, l'or, c'est sûr, l'argent aussi. Euh, certains métaux qu'on retrouve à l'état Naturel, mais la plupart des métaux ce, sont composés avec des oxydes, différents oxydes. Donc, on retrouve des minéraux, qu'on appelle différents oxydes, différents du soufre, peu importe ce qu'on a comme. Ce sont des molécules oxydées ou avec du soufre. Donc, on ne trouve pas directement le métal dans la terre pour quelques uns c'est vrai mais on retrouve des minéraux qu'on appelle des minéraux euh, que ce soit le, le, le minéral le minéraux des minéraux de euh, au niveau de l'oxyde de, de fer hein. c'est avec ça qu'on produit euh, l'acier la, la fonte euh, le fer lui-même qui est... Et c'est la même chose au niveau de beaucoup de métaux, le cuivre, euh, calcopérite, je crois, le minerai de. un, un des minerais de, de cuivre, euh, l'aluminium. Et il faut comprendre que l'aluminium, c'est quand même particulier parce que c'est dû à la découverte de l'électrolyse qu'on a procéder à séparer l'oxyde, l'aluminium de son oxyde. Euh, c'est la bauxite qui se trouve avec le, le minéral. Là. Euh, le, ensuite, on, on raffine ça pour faire de l'alumine. Et avec l'alumine, ben on, on, on s'en va dans un four électrolytique pour séparer les oxydes d'autres particules, mais surtout les oxydes de, de l'aluminium. Et ensuite, on coule l'aluminium. Donc, l'aluminium, c'est vraiment récent. C'est peut-être 120 ans. Avant ça, on n'avait pas de procédé pour extraire l'aluminium. Euh, donc, euh, pour euh, aller dans le vif du sujet, on regarde un peu la, la, les métaux, l'abondance la, de ce qu'on sort. Je pense que c'est chaque année, la production industrielle. C'est sûr que le de beaucoup, ça se trouve être le minerai euh, euh, de fer. Euh, de minerais de fer qui se trouve à être en grande, grande, grande majorité de l'extraction sous la terre et c'est 94%. Ça, c'est un tableau de 2019. 94% de tout le minerai qu'on extrait les métaux c'est c'est du de, de, du fer avec lequel on on fait de l'acier de la fonte euh, différentes de la, liage l'acier la, le stainless steel l'acier allié euh, avec euh, molybdène euh, nickel peu importe on crée toutes sortes de de, de recettes pour euh, euh, créer du métal qui euh, de de, de l'acier qui devient anti -oxy oxydant l'acier inoxydable qu'on appelle donc euh, c'est en grande majorité la production du de l'acier qui prédomine sur toutes les autres métaux. On va aller rapidement, là, pour ne pas perdre trop de temps là-dessus. Euh, là, on a l'aluminium, comme je vous dis, un procédé qui est là depuis, bon, peut-être, plus que 120 ans. 5, 130 ans, c'est dû au fait qu'on a découvert l'électrolyse. Je ne me souviens pas euh, de la personne là, de, de mémoire manganèse euh, manganèse qui se trouve à être un man manganèse chrome euh, qu'on utilise beaucoup beaucoup dans les aciers inoxydables là, dans le fond on se trouve à mélanger du manganèse du chrome je me souviens encore euh, je pense c'est le manganèse où on fait des dents là, de pelle mécanique là, si je me souviens bien qui durcit avec euh, les chocs euh, en trop on a euh, du chrome du nickel euh, euh, Magnésium, magnésium qui se trouve avoir des propriétés un peu comme l'aluminium qui est utilisé dans, dans bon, bah, on dit des. des mags, là, les fameux mags. Et euh, qui, aussi qui brûle le magnésium un peu. Euh, peu importe, là, euh, c'est, euh, on fait le tour, euh, le zinc, euh, on voit les proportions, nickel, c'est pas beaucoup, ben, de production, on parle mondiale. Et, il euh, bon, y en a plus, plusieurs ici, euh, métaux, là, euh, euh, des terres rares aussi, ben, vanadium, tungsten, lithium, ça aussi, on utilise ça dans, dans l'acier inoxydable pour durcir. Il y a d'autres applications aussi. Et euh, là-dessus, c'est les métaux. Là. On n'a pas les terres rares, là, je viens de le constater. Là. Mais euh, sur les métaux, on a ce que je voudrais vous, vous montrer. Là. La production d'or et d'argent au niveau de la, la production mondiale des métaux. Regardez ce que c'est ici. Silver, 26 000 kilos, je crois. Et euh, l'or, 3300 kg, j'imagine que c'est ça. Oui, c'est certainement ça à comparer de la production euh, du fer, du cuivre, euh, peu importe le, lesquels les métaux qu'on utilise, qui sont des métaux euh, usuels dans, dans plusieurs euh, applications. Euh, de notre monde moderne ben là on, on a ici euh, l'argent qui est quand même vraiment utilisé dans notre monde moderne au niveau ben, des panneaux solaires plusieurs applications euh, euh, technologiques et l'or ici c'est très très de petite production on a le platine aussi euh, donc euh, c'était la première euh, le plan, premier plan que je voulais vous montrer et euh, tout ça pour euh, revenir à notre fameuse inflation avec euh, ce qui s'est passé lorsque la Fed a décidé d'injecter massivement de l'argent dans l'économie pour maintenir artificiellement le système. On a eu une explosion de l'inflation et c'est loin d'être fini. Euh, donc, euh, je vais retourner à la déclaration de, de, du PDG de Twitter, Jacques Dorsey, qui dit que l'inflation va bientôt tout changer. C'est un peu... Euh, euh, on va dire épeurant, provocateur, ce que Jack Dorsey dit. Euh, bon, c'est un, un, un, un avertissement énigmatique. On a un peu euh, cette déclaration dans tous les journaux euh, américains, surtout. Là. Euh, donc, on parle que lui, Dorsey, euh, pense qu'on pourrait s'en aller dans une hyperinflation. Est-ce que ça serait possible? De, tout est possible. Dans le fond, on a, on a continué à injecter le 120 000 milliards 120 milliards euh, excusez, de dollars euh, pour acheter des bons sous trésor et des hypothèques aux États-Unis, euh, même si Jérôme Powell a dit qu'il arrêterait très très bientôt, mais ben, ce n'est pas le cas. Euh, ben, en tout cas, ce n'est pas le cas présentement. Là. Euh, il a dit que ça va s'en aller en diminuement. Euh, tout dépendant de... Comment l'économie va se comporter, lui-même l'a dit, donc si l'économie euh, commence à sentir les soubresauts de cette euh, ce retrait massif de dollars dans l'économie, peut-être qu'on pourrait avoir... Euh, euh attendre pour ça. Et Powell aussi a mentionné qu'il voulait monter les taux d'intérêt. Mais monter les taux d'intérêt, euh, ça pourrait avoir vraiment des, des effets catastrophiques sur, euh, justement, le, la dette américaine. Parce que la, la dette, même si on ne paie pas le capital, et on ne le paiera jamais, et peu importe que ce soit la dette américaine, la dette euh, européenne, la dette euh, canadienne, peu importe, euh, on se trouve à payer des intérêts sur la dette et avec une augmentation des taux d'intérêt, eh bien, directement, le gouvernement se pénalise... Parce qu'il est obligé de payer plus d'intérêts. De, de, <rire> donc, augmente ses paiements, même s'il paye simplement l'intérêt. Et ici, ça se trouve être un, un, un, un graphique que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, que je vous ai montré souvent. Ça se trouve être l'économie, là les taux d'intérêt reliés à l'économie et du produit intérieur brut des États-Unis, mais c'est un peu le reflet de toutes les autres euh, les autres entités euh, sur cette planète, parce que les États-Unis, la banque centrale est la, la reine de toutes les banques centrales, et c'est elle qui mène le monde. Donc, on se trouve avoir maintenant une petite hausse du euh, taux d'intérêt, euh, je pense c'est deux, deux ans, bon, c'est le deux ans ici. Euh, on a une montée en ce moment, mais le taux d'intérêt, le, le, le taux d'intérêt de la FED, là, le, le taux directeur, on appelle, est encore à, à la baisse et et, euh, on a parlé de 2022, 2023, surtout, euh, même si Paul commence à le mentionner, je pense que c'est un test, mais la Banque du Canada ici a dit qu'elle ne lèverait pas les taux d'intérêt tant que l'économie ne serait pas partie euh, très, très fortement. Euh, le problème en ce moment, c'est pas au niveau de l'économie, parce que dans le fond, bien, l'économie, il faut s'entendre. On a tellement injecté d'argent dans l'économie qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont beaucoup de, de cash dans leur, leur poche, et c'est une réalité, c'est pour que tout le monde a beaucoup de cash et c'est une des raisons, comme je vous ai dit, pour laquelle les gouvernements n'auront pas le choix d'en de, de, de, donner un peu euh, aux, euh, aux gueux parce que, dans le fond, ils devront euh, satisfaire les gueux pour que les fourches et les, les faux ne se brandissent pas vers les gouvernements. Ça commence déjà à arriver un peu partout dans les pays. On parle, oui, de la crise du coronavirus, mais il ne faut pas oublier qu'avant cette crise-là, il y avait pas plusieurs manifestations. Il y avait les gilets jaunes euh, euh, en France. Il y avait euh, aussi, euh, euh, je pense que c'était à... à ben, en tout cas, un peu partout sur la planète, on avait beaucoup, beaucoup de manifestations. La crise du coronavirus a fait taire tout ça. Mais là, on revient en force avec ça. Donc... Euh, pour euh, éviter la grogne, parce que dans le fond, avec des euh, politiques monétaires de la Fed, on a injecté beaucoup d'argent, donc on a rendu dû les riches encore plus riches, et les pauvres euh, plus pauvres, et là, c'est pas simplement moi qui le dis, il y a un article qui est sorti cette semaine, euh, on parlait de la ville de Montréal, là, de, de, de, ici au Québec, euh, que la pauvreté a augmenté, et la misère euh, psychologique aussi a augmenté à cause de toute cette crise, ça c'est une autre affaire, que vous, allez, vous, vous auriez dû me le demander, je vous l'aurais dit, euh, écoutez, c'est pas en ironie, ni... Euh, ni euh euh, lorsque je dis ça, c'est à la blague pour vous faire comprendre que dans le fond, souvent, euh, le bon sens, quand on, on analyse la situation très froidement, le bon sens a presque toujours raison sur les décisions euh, de nos chers politiciens qui disent :« Ah oh, non, non, non, non, vous, euh, vous êtes dégueu, vous n'avez pas raison. » Mais dans le fond, il s'avère que lorsqu'on constate, euh, on parle au niveau de l'inflation, on avait déjà vu que injecter beaucoup d'argent dans le système, ça crée une inflation et euh, même si la fait de dire « oh non, non, non, c'est temporaire, là, en ce moment, on le constate, c'est la même chose au niveau euh, de l'augmentation de la misère face au confinement qu'on a connu. Oh non, non, non, il n'y a pas de misère, dans le fond, tout le monde est heureux de ça. Non, non. moi, j'ai entendu ça là, de certaines personnes. Non, non, dans le fond, on va s'arranger, après, ça va aller bien. Euh, non, la misère est là et on a, on a précipité euh, la misère de plusieurs personnes et surtout avec euh, les prix de l'essence, euh, par exemple, en France est très très bien connu on, a augmenté, euh, on augmente la pauvreté en augmentant le prix de l'essence parce que dans le fond les personnes les personnes qui doivent être travailler, euh, doivent se déplacer et c'est eux qui payent en premier lieu. Donc, euh, le dernier graphique avant d'aller voir l'or, ça se trouve ici, les inter interventions gouvernementales. Euh, bon, on sait très, très bien que ce boom d'intervention gouvernementale, euh, ce que ça a créé tout simplement, c'est une économie avec... Euh, Quelques-uns très, très fortunés qui sont devenus encore plus fortunés. Le bilan de la Fed a monté comme c'est pas possible parce qu'elle elle a acheté euh, de la dette gouvernementale, des bons du trésor, et en plus, elle est, allée, elle est allée acheter aussi des dettes de grandes entreprises pour maintenir des entreprises zombies. Donc, on se retrouve avec une économie qui est soufflée à l'hélium par de l'injection monétaire et ça ne semble pas vouloir se terminer. Et c'est pour ça que, dans le fond, euh, les Prix des matières premières vont continuer à monter. Euh, C'est l'inflation due au fait qu'on euh, a plus de demandes maintenant que d'offres et on a de la misère à pallier à cette demande. Et euh, au niveau euh, de. de de l'inflation, de l'emploi le, le, de aussi, il faut le dire. Là. Euh, ben, on a en ce moment, un, ben, là, on commence à couper les programmes gouvernementaux au niveau de l'emploi, mais euh, on se retrouve quand même avec beaucoup de personnes qui ont décroché du système. J je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Donc, euh, c'est son on est dans une situation très très euh, euh, euh, D'inflation, euh, c'est sûr que l'inflation va poursuivre euh, sa montée euh, à long terme. Euh, je pense que dans le fond, on n'est pas rendu à, à avoir un, un, une stabilisation de l'inflation comme Jérôme Powell nous a parlé et comme plusieurs autres nous ont parlé. On va connaître une inflation qui va continuer à grimper euh, parce que dans le fond, euh, on va continuer à injecter de l'argent. Si euh, la Fed arrête de soutenir l'économie, ben tout s'écroule. Donc, euh, c'est les nouveaux paramètres. Je vous avais montré un graphique il y a quelques temps euh, où l'injection va se poursuivre. En 2050, on voyait combien euh, les Américains, avec l'injection monétaire, ont... On en serait, mais là, on est dans une situation d'inflation qui est presque permanente. Et euh, tout ça pour terminer bien, avec l'or et l'argent. Vous parlez un peu du Bitcoin qui a vraiment explosé ces derniers temps. Et euh, c'est dans le fond une des raisons pour laquelle le Bitcoin.. Euh, moi, je vous dis, j'investis pas dans le Bitcoin. Vous pouvez me dire que c'est de valeur, j'ai perdu beaucoup. Oui, c'est vrai, j'aurais dû, mais en tout cas, peu importe. Euh, Ce n'est pas dans mes valeurs d'investir dans le Bitcoin, même si quelques-uns le font et ont fait fortune, tant mieux. Moi, je pense que la meilleure chose encore, c'est les valeurs... Euh, euh, solide des l'or et l'argent en sont, et euh, pour moi j'ai vu que je suis pas un gros riche j'ai acheté l'or des pauvres euh, c'est à dire des lingots d'argent comme je vous ai déjà parlé quelques lingots d'argent et euh, donc euh, l'argent on en est là, là est ce que ça va continuer à, à monter est ce qu'on va casser ça on ne sait pas quand que ça peut arriver mais on est encore dans, dans le fameux couloir de consolidation ici. Euh, si on regarde simplement au niveau technique, il n'y a rien qui nous dit que euh, ça va percer ici, mais tout pourrait arriver. Au niveau de l'or, c'est la même chose. On se trouve à être encore dans le couloir de consolidation ici, mais supérieur. Mais il euh, y a rien qui nous dit qu'on pourrait casser. Mais tout peut arriver. Mais dans des dans ce qui se passe au moment sur la planète, on regarde tout simplement le pétrole qui est une conséquence directe de l'inflation. Mais c'est une matière première très très importante. Notre économie est encore basée sur le pétrole. On a une montée très très très significative et on le constate à la pompe. On a des records maintenant de prix à la pompe et c'est ce qui fait que dans le fond l'inflation euh, va, va, va, va faire diminuer notre pouvoir d'achat à nous, les citoyens. Et euh, ce que je pense encore, malgré tout ce qui arrive, malgré la manipulation du cours de l'or, je pense que l'or et l'argent sont euh, les vraiment les... les euh, Bon, les matières par excellence, euh, les valeurs refuges par excellence. Et ici, il euh, n'y a rien qui nous dit que bientôt on pourrait percer ce fameux canal-là qui perdure depuis plus d'un an. Euh, donc, euh, ça va être à suivre. Et euh, c'est la même chose au niveau des billiards d'or et d'argent, parce que dans le fond, on se trouve à avoir euh, un effet direct... Euh, euh, on est en consolidation ici, on voit First Majestic qui commence à avoir un petit revirement mais rien de, de, de très très euh, conséquent, ici aussi au niveau GDX, GDXJ euh, ben, GLD qui suit directement, qui se trouve être un ETF euh, c'est moins évident, euh, je vous avais parlé, ben Panama Silver un petit revirement ici, mais encore rien, rien de... Euh, Suma Silver, ça, on a un changement de cap, mais il n'y a rien, rien encore qui nous dit qu'on est vraiment un retour à la hausse. Peut-être aussi un petit casse. Cancer, mais il faut vraiment attendre. Mais euh, qu'est-ce qui va arriver au niveau de l'or et de l'argent? Ça va être à suivre. Mais tout peut arriver parce que dans le fond, les gouvernements sont loin de. Euh, vont. Sont, ne sont pas encore à la phase d'arrêter d'injecter de l'argent dans le système. Et ce que ça fait, tout simplement, ça dévalue euh, euh, ben, l'argent, les devises. Et ensuite, euh, l'autre facteur que cette. Euh, une injection massive d'argent dans le système, mais ça crée de l'inflation et l'inflation est loin d'être terminée selon moi. Donc on, on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos.